Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo sur un répéteur, le Rock Space. Le Rock Space, un répéteur, comme son nom l'indique, ce répéteur va se charger de répéter le signal Wi-Fi de votre maison. Donc, il va étendre votre réseau. Et aujourd'hui, si vous regardez, ce répéteur... Et à gagner, petit cadeau de Noël de la part de Vision High Tech pour vous remercier tous et toutes. Je vous fais d'ailleurs des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Prenez surtout soin de vous par ces temps de confinement, par ces temps de Covid qui est très compliqué. Donc aujourd'hui, je vous fais gagner un répéteur tout neuf que je viens de recevoir pour gagner ce répéteur. Il faudra liker cette vidéo. Il faudra mettre un commentaire dans la vidéo, il faudra partager la vidéo. C'est important pour Vision et Tech, c'est important pour moi, c'est important pour vous. N'hésitez pas donc à partager. La suite de cette vidéo vous explique comment paramétrer ce répéteur. Et d'ailleurs, j'avais fait un concours sur les coques Pitaka. Pitaka, le premier gagnant à avoir gagné cette coque, s'appelle... Amel Béchou Absolo. Amel Béchou Absolo a une chaîne YouTube que je vous mettrai aussi dans la description si vous voulez aller voir. Amel Béchou Absolo est une personne comme nous, très malvoyante et qui est un artiste. Il fait de superbes choses, il travaille par rapport à la déficience visuelle, il fait de la magie, il fait du saxo, il fait de tout merveilleusement bien les amis. Donc n'hésitez pas à aller voir Amel Béchou Absolo un super ami, un super abonné qui commente toujours les vidéos. C'est génial ce qu'il fait. N'hésitez pas. Donc, il a gagné 3 coques Pitaka pour iPhone 12. Je cherche le deuxième gagnant dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur Pitaka sur Vision High Tech pour gagner ces coques. Il y a un deuxième gagnant qui va arriver et je le dirai dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on est sur cette vidéo le ROCKSPACE AC 1200 donc un punaise de répéteur vous pouvez me faire confiance j'en ai un à la maison j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet double bande donc ça veut dire qu'avec ce répéteur vous allez avoir la possibilité d'avoir le 2,4 GHz et le 5 GHz vous avez deux bandes vous faites le choix vous choisissez celle qui vous convient et vous répétez votre signal à volonté le top du top donc je compte sur vous abonnez-vous pour continuer à suivre la team vision à encourager la team vision c'est super important les amis je compte sur vous énormément donc aujourd'hui petit gain la réponse dans cinq jours je prendrai le commentaire et surtout il faudra mettre dans le commentaire la petite phrase que vous allez trouver dans la vidéo qui sera d'après vous dites moi ça c'est parti on y va alors il faudra me mettre en commentaire la phrase que vous allez rencontrer au milieu de la vidéo. Je compte sur vous, à très vite, et maintenant, place à la vidéo les amis. Let's go Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Tech. j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un répéteur, d'un amplificateur ultra simple, ultra facile à connecter. Et surtout, avec aucun logiciel à installer. Ceci va permettre d'étendre votre Wi-Fi, si vous avez minimum une maison ou un appartement de 120 mètres carrés, avec ce répéteur, avec cet amplificateur, vraiment vous allez vous rendre compte qu'il y a du mieux dans votre Wi-Fi. Cet amplificateur m'a été envoyé pour que je puisse vous le présenter, je l'ai testé et franchement ça marche à merveille. Je vous mettrai dans la description tous les liens où vous allez pouvoir le trouver, d'ailleurs vous allez pouvoir le trouver sur Amazon. Actuellement, au lieu de 69 euros, vous le trouvez à 49 euros. Et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un ingénieur pour utiliser cet amplificateur. Il fait partie des derniers amplificateurs sortis sur le marché avec une simplicité de connexion inégalée. Allez, on va tout de suite en faire l'unboxing ensemble. Surtout, si vous n'êtes pas abonné à la Team Vision, pensez à vous abonner. À liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à tout de suite pour cet unboxing. Alors cet amplificateur possède deux antennes. La boîte est une boîte carrée. en façade. On voit ici que je vous mets en très gros l'amplificateur, en fait, le répéteur Wi-Fi. Puisqu'il fait partie de la catégorie des répéteurs. Alors ce répéteur est très sympa. Pourquoi Parce que vous n'avez besoin d'installer aucune application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, sur votre smartphone. Voilà donc les amis, pour gagner ce superbe répéteur qui est vraiment ultra sympathique, il sera donc il vous sera envoyé comme ceci, jamais déballé, vous aurez donc toute la procédure dans la vidéo. Mettez-moi en section commentaire répéteur Wi-Fi Vision Hi-Tech, répéteur Wi-Fi Vision Hightech, et je choisirai dans les commentaires les personnes qui seront abonnées et je leur enverrai ce répéteur. Merci à vous tous. Je vous aime, mes abonnés. À tout de suite ou tablette. Ce répéteur est ultra simple à installer. Pourquoi il est ultra simple à installer Parce que en fait, il ressemble tout simplement à une prise. Cet amplificateur, ce répéteur Wi-Fi est une prise. Vous avez simplement à le connecter à votre prise murale et ensuite, vous allez voir ici avec toutes les LED que vous avez sur le côté et vous avez donc deux antennes qui vont amplifier le signal. Donc avec cet amplificateur, deux possibilités, vous pouvez donc avoir du 2,4 GHz ou du 5 GHz. Et je peux vous dire qu'avec cet amplificateur vous allez vraiment gagner jusqu'à 200 mètres en distance. Aujourd'hui, sur les box, vous avez la possibilité de faire du partage en WPS. Alors le WPS permet de connecter, permet de faire communiquer les deux appareils sans avoir besoin d'un logiciel sur votre ordinateur. Grâce à cet amplificateur, vous avez donc ici un tout petit bouton qui va vous permettre de déclencher le WPS. Et grâce à ce bouton, vous allez sur votre box, vous appuyez sur le bouton WPS de votre box et les appareils vont communiquer tout seuls. Une fois ceci fait, vous le voyez apparaître dans votre réseau Wi-Fi, sur votre smartphone ou votre tablette. Une fois que vous le voyez, vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre amplificateur, insérer votre mot de passe qui l'aura récupéré bien sûr seul et tout simplement vous allez pouvoir naviguer sur Internet à très grande vitesse. Cet amplificateur possède aussi un port Ethernet. Vous allez donc pouvoir le brancher au mural et brancher un port Ethernet directement sur votre PC, relié directement à l'amplificateur. Voilà pour ce petit unboxing, on va tout de suite le brancher. Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas besoin d'être un super doué en informatique pour connecter ce genre d'appareil. Par contre, vous allez en être super satisfait parce que au niveau de la connexion Wifi, ça vous l'étend, vous allez vraiment avoir une navigation plus rapide et plus efficace. Allez, on va tout de suite le brancher, c'est parti, et je vous montre comment on actionne le WPS. Voilà, donc si on continue ce petit unboxing pour terminer, on lève en fait le petit carton qui est à l'intérieur. Et ici, on va rencontrer donc, la notice, les papiers de garantie avec la notice de l'appareil. Donc 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz et un peu plus de 900 Mbps sur une bande de 5 GHz. Vous allez donc pouvoir regarder des films en streaming sans aucun problème, jouer donc à vos jeux sans aucun souci aussi. Il va basculer donc automatiquement sur le canal le plus puissant pour vous donner donc une meilleure qualité de Wi-Fi. Ce répéteur est compatible avec 99% des box aujourd'hui qui sont sur le marché. Vous allez pouvoir connecter jusqu'à 20 appareils dessus en sans fil sans aucun problème. Donc votre connexion Wifi sera vraiment boostée. Donc une prise, tout ce qu'il y a plus classique. Vous le branchez. Vous attendez qu'il se connecte à votre box. Ça clignote. Une fois qu'il est connecté à votre box, vous n'avez plus qu'à aller sur votre tablette ou votre PC et de le connecter à votre réseau. C'est tout simple, comme je vous ai dit, vous le branchez, il n'y a rien d'autre à faire, aucune application, c'est vraiment exceptionnel et d'une simplicité enfantine. Donc Pour conclure, vous avez donc mettre moins de 10 secondes pour vous connecter sur ce répéteur sans avoir besoin d'aucun logiciel, d'aucune application, vous le branchez à votre prise. Vous appuyez sur le petit bouton, il se connecte à votre box, votre Freebox. Vous récupérez le signal à partir de votre smartphone, ordinateur ou tablette. Vous vous connectez et c'est parti. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à liker. Comme d'habitude, abonnez-vous à Vision Hightech pour continuer à suivre les unboxings, présentation de logiciels et applications. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.